Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un calcul assez facile, la multiplication par des puissances de 10. La règle est assez simple, mais pourquoi elle fonctionne comme ça Restez au bout de la vidéo et je vous explique pourquoi. Lorsqu'on multiplie un nombre par une puissance de 10, c'est finalement très simple, puisqu'on va décaler la virgule d'un rang vers la droite. S'il n'y a pas de virgule dans le nombre, ça veut dire qu'on rajoutera un 0, on va voir pourquoi juste après. Mais du coup, si on multiplie par 100, comme 100 c'est 10 fois 10, eh bien on va décaler la virgule de 2 rangs vers la droite. Si on multiplie par 1000, comme 1000 c'est 10 fois 10 fois 10, on décalerait de 3 rangs. Et finalement, on décalera du nombre de zéros qu'il y a dans la puissance de 10 vers la droite. Des petits exemples. 54 fois 10. Là, dans 54, il n'y a pas de virgule. Donc comment décaler la virgule On peut la faire apparaître. 54, c'est pareil que 54,0. Et si on décale la virgule, on arrive à 540. Donc le plus rapide, quand on n'a pas de virgule, c'est de rajouter un 0. Et on voit pourquoi ici. Tandis que 0,257 fois 100, là on voit la virgule. C'est multiplié par 100, on décale donc de deux rangs vers la droite, ce qui donne 25,7. Lorsqu'on divise par une puissance de 10, comme la division est l'opération inverse de la multiplication, au lieu de décaler la virgule vers la droite, on va décaler la virgule vers la gauche. Et avec le même raisonnement que pour les multiplications, si on divise par 100, on décalera de 2 rangs vers la gauche. Si on divise par 1000, on décalera de 3 rangs vers la gauche, etc. Exemple, 54 divisé par 10... Si on devait mettre une virgule, elle serait après le 4. Si on la décale d'un rang vers la gauche, ça donne 5,4. Et 0,257 divisé par 100. Avant le 0, il n'y a pas de chiffre. Mais si on devait mettre un chiffre des dizaines et un chiffre des centaines, ça serait les chiffres 0. Donc on pourrait dire que c'est 0,0,0,257 divisé par 100. On n'écrit jamais de cette façon-là parce que c'est des zéros inutiles finalement. Mais là, ça nous permet d'illustrer que si on décale la virgule de deux rangs, ça donnera 0,00257. La raison intrinsèque pour laquelle ça fonctionne, de décaler la virgule, c'est qu'on est en base 10. C'est quelque chose que vous connaissez depuis que vous êtes né. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand on arrive à 9, on recommence à 0 et on met une unité en plus dans le chiffre des dizaines. On arrive à 10. Donc on compte de 10 en 10. Euh, ben ça, en fait, ce n'est pas une obligation en mathématiques. Il y a d'autres bases, comme une base 2, très connue des informaticiens, la base binaire qui n'a que des zéros et des 1, pas d'autres chiffres. Peut-être qu'on la verra plus tard cette année. En attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.